Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 219 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à Pandemonium 2, la suite logique de ce qu'on vient de faire en fait à l'épisode précédent. Donc euh, Pandemonium euh, 1. <rire> voilà, forcément. Et donc là, donc Pandemonium 2. Ah bah tiens, le même message euh, au démarrage. C'est beau. Et, euh, Crystal Dynamics, toujours euh, en... en développeur développeur éditeur je ne sais plus je là je suis perdu je suis complètement perdu dans mes vidéos et on euh, regarde la cinématique d'introduction est en anglais aussi Chaque 300 years it passes over the land called Lir dusting the land with magic and within is the source of this magic condensed and unlimited listen as I said the magnificent Tell the tale of the race to stop the evil Goon Queen from her quest to plunder the magic of the Comet and pervade its power to her twisted desires. My story begins on the dangerous road to Goon City with my sidekicks, Nikki, the Enchantress, <laughs> and Death uh, full-time dunce, and uh, my transportation. Look, Bargain. <gasps> What are they saying? Dunno, Nikki. I'll send in my interpreter. <laughs> I don't speak it. I don't speak it. I don't speak it. You moron. <coughs> <coughs> It is the Comet of Infinite Possibilities, where all our dreams come true. Gee, even the 90 ones? Bow down before Nikki, Sorcerer Supreme, Ultra Vixen Incarnate! <laughs> I got big plans. Let's see. Oh, I know. I yank off his pointy head, slap it on a stick, and scrub the sewer with him. Must touch. pretty Fire. Must touch. Fire! Fire. <laughs> <laughs> Now what, puddin' lips? You boys up for a ride on a rocket? <laughs> Donc voilà, pour une cinématique d'intro assez euh, assez corsée, on a toujours l'écran, le bel écran noir euh, en, en attente de changement, voilà. Ah ben ah ben, il nous manque il nous manque l'image de fond, d'ailleurs on voit mon petit overlay, c'est beau. Ah ben on l'a vu l'image de fond pendant une image, c'était beau. Euh, on a vu mon, mon overlay de, de du logiciel Playclow que j'utilise pour filmer les vidéos. <rire> Et donc du coup, ouais bon, moi je me suis fait, c'est un petit fail, mais bon, c'est parti. Lighting. On commence le premier niveau avec des arbres. Ah, et notre perso qui est là. Donc graphiquement un peu plus évolué que le premier. On voit tout de suite avec, avec la, le paysage qu'on voit autour de nous. C'est un petit peu mieux. Alors on récupère toujours des symboles. Symbole rouge cette fois-ci, symbole euh, avec en euh, cercle. Hop. Hop. Donc c'est un peu différent, on récupérait des petits joyaux verts dans le premier, mais alors on garde le, la même chose, alors là il faudrait peut-être, ah bah ouais, il, faut, il faudrait que j'ai l'autre mec, hein. il faudrait que je choisisse l'autre personnage, euh, il faudrait que, euh... oui le, le sorcier avec sa baguette, je disais que euh, on retrouve le même gameplay, donc on avance toujours de gauche à droite, il n'y a rien d'autre à faire à part, à part sauter et avancer, euh, ou reculer hein comme on va à gauche <rire> on recule. ah ouh ça, ça se fait tout seul nickel j'ai cru, j'ai eu un petit peu peur un autre toboggan, génial voilà euh, ah on a toujours des ennemis qui ressemblent je crois bien que c'est les mêmes je crois bien que c'est exactement les mêmes ennemis qu'on avait euh, ils sont pas très beaux <rire> voilà alors je fais toujours attention aux angles de vue qui vous niquent mais là c'est bon on peut passer, on rentre on est dans un château maintenant une sorte de tour Ah putain l'émi il est là Alors j'ai un peu plus de vie que dans le premier Vous remarquez que ma vie c'est le cercle là Et que j'avais quoi Il y avait trois parties dedans plus une partie centrale Donc là je viens de mourir C'est dommage voilà On voit trois, trois, trois grosses parties plus la partie centrale Donc c'est un peu mieux que sur le premier pandémonium Où j'avais que deux chances J'avais que deux, deux chances de répit on va dire si je, si je me faisais toucher deux fois ben je crevais Euh et là, hop. Alors là, on peut, on peut passer par plusieurs chemins différents parce qu'on pouvait passer par en haut. Moi, j'ai voulu descendre en bas pour voir ce que c'était et on peut descendre aussi. Euh, on peut passer par en bas. Alors c'est quoi ça Ah, des élastiques, d'accord. Ça nous propulse en haut. Je me dit tiens, bah, pour remonter. Regardez, on peut très bien passer par en haut. Il y a des plateformes et, euh, et on peut aussi continuer par en bas. N'est pas obligé. Ah, bon, voilà, pour remonter. Regardez, hop, on va passer par là. Mais on va descendre. Ouais. Hop. Hop. Hop. Et voilà. Ouais. Donc je peux continuer par ici. Tac, tac, tac, tac, tac. tac. Le chemin se fait tout seul. C'est ça qui est bien. Est que, est, et on va pas se casser la tête. Il, il manque la 3D. Hein. Voilà, c'est ce principe-là qui n'est est pas. Il n'y a pas la 3D tout ce qu'on voudrait. Mais... Euh, mais franchement... Euh, euh, pour, je, je vois pas l'utilité d'une perspective 3D ici une perspective, c'est-à-dire un déplacement 3D parce que bon, le joueur lui-même on voit bien qu'ils ont essayé de faire de la 3D euh, pour qu'on voit bien les formes des personnages, mais, mais je veux dire, en soi, en soi c'est plutôt bien le gameplay comme ça hop allez, je monte à la corde, tac tac tac, tac. ah <rire> faut que j'arrive à sauter sur la plateforme hop, comme ça, on monte ici Hop. Alors lui, faut que je vais peut-être l'attendre parce qu'il est un peu loin. Ah, forêt. L'enforêt. Mais bon, il est mort. Il me reste une chance de vie là. Si je me fais toucher... Ah, l'enforêt. Arrêtez, ah, été sûr. Eh bon. Ah ben on recommence d'ici en plus. Bon, on va essayer de se dépêcher un peu plus. J'ai peut-être pas que ça à faire de, de recommencer 30 fois le, le, le niveau. <rire> c'est pas que ça m'enchante, hein, mais bon. Hop. Ah bon, on commence carrément là, quoi. Un truc de fou, on passe par en haut, ça va plus vite. Hein. J'ose pas aller dans les cheminées, je me dis. Chou, mauvaise idée. Hop, hop, hop, hop. Bon, là, si on a pas croisé d'ennemis, c'est bon là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord c'est pour pour tirer donc voilà De même manière on peut on va pouvoir tirer sur les sur les choses Ah forêt Et oui ils prennent pas en, ils prennent pas en compte le, Ce perspective là c'est à dire que On tire devant nous et donc même si on est dans une montée Bah on tire devant nous sur la, sur la montée Un petit peu bête Alors là, faut que je retourne sur la plateforme Je sais pas comment j'avais fait voilà, Juste comme ça normalement Comme ça voilà J'ai toujours l'ennemi là il est où Bon, des ennemis. Voilà. J'ai un peu plus de vie que tout à l'heure quand même. Ça va me permettre de euh, pouvoir aller un peu plus loin. Parce que lui là, je l'aime pas trop. Voilà. On en parle plus. Euh, comment je monte Voilà. J'étais en train de me dire ça va pas monter, mais si, elle a grimpé toute seule comme une grande. Ah lui, comment. voulez comment Comment vous voulez que je le voie avec un si petit champ de vision sur certains angles, sur certains certains endroits, c'est vraiment ça. Ah, je crois bien que c'est la fin du niveau. Euh, je vais essayer de... Allez, je vais sauter là-bas. Voilà. Donc euh, voilà, level complete euh, 31. Bon, ça veut dire que j'en ai raté pas mal. Hein. Bon, on le voit. Voilà. Alors on va pouvoir on pourrait commencer le deuxième niveau, mais on va pas le faire.